Cette vidéo s'adresse à toi, oui toi, si tu veux augmenter ton énergie, si tu veux apprendre à comment augmenter ton énergie aux besoins et à la demande. Si tu veux améliorer la qualité de ta vie parce que ta vie en ce moment, elle te plaît, mais ça so, so et que tu aimerais vraiment augmenter la qualité de ta vie, l'avoir plus riche, plus dense et qu'elle te plaise. Si tu veux aussi apprendre à élever tes standards, parce que des fois on nous a appris à, inculquer à avoir des standards très bas, Surtout aussi ne plus subir tes émotions Combien de personnes je reçois dans mon centre qui subissent des émotions Ils sont sous le joug de la colère, de la frustration, de la peur, de la tristesse Tu veux apprendre à bien gérer tes émotions Et qu'ils soient à ton service et non pas le contraire Cette vidéo elle est pour toi Si tu veux surtout apprendre à utiliser ton cerveau Et le conduire comme une Ferrari au lieu d'une deux chevaux, une Uno Franchement je vais partager toutes mes astuces toutes mes stratégies que j'ai apprises auprès des meilleurs experts au monde, mais surtout que j'ai appliquées pour moi et pour lesquelles j'ai eu énormément de, ré de résultats. Si tu veux aussi rencontrer des gens top, parce qu'il y a tout le temps des gens top qui assistent à mes séminaires, et pour vous dire, les séminaires qu'on fait, ce ne sont pas des séminaires, c'est des life-changing experiences. Il y a un avant, et il y a un après. Et pour ça, j'aimerais vous inviter à voir tous les témoignages de toutes les personnes qui nous ont suivis l'année dernière et qui ont fait des séminaires. Et aussi, si tu veux passer juste un moment exceptionnel dans la joie, la bonne humeur et la danse, une seule date 24 et 25 novembre à Casablanca, je serai heureuse de vous retrouver pour la deuxième édition de Voyez Grand, Réalisez Grand. On va voir tout ça en revue et bien plus que ça encore. Vous allez retrouver là dans la vidéo le téléphone, le site internet. Taggez un ami si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a besoin de faire passer sa vie à un autre niveau. C'était Nahid Rashid, Hadehoua et go.